C'est un roman qui est né en fait euh, de, de la sensation pendant le premier confinement que les gens nous manquaient tellement et les voyages. Et donc c'est un roman qui se propose justement de nous faire rencontrer beaucoup de personnages et de voyager. Euh, le Relais des Amis, c'est à la fois le nom d'un café dans une station balnéaire dans laquelle effectivement Simon vient d'arriver, qui est le même personnage que, que celui du... Du premier roman que j'avais publié mais on n'a pas besoin de le savoir <rire> et, et donc il, il n'arrive pas à écrire sa première phrase et il descend dans ce café et ensuite euh, le relais des amis qui est le nom de ce café va devenir aussi le principe du roman euh, qui va consister à passer comme ça d'un personnage à l'autre donc c'est oui c'est vrai que ce premier ce, ce simon c'est c'est le simon qui apparaissait dans sa fable l'achevée simon sort dans la brune qui était euh, le premier roman euh, que j'ai publié, on n'a pas besoin de l'avoir rencontré dans, dans ce premier roman pour le rencontrer ici. Et de même, d'ailleurs, dans cette farandole de personnages euh, qu'on va rencontrer, il y aura quelques personnages qui étaient dans d'autres romans. Euh, trois personnages qui sont dans Plus rien que les vagues et le vent. Euh, un personnage qui était dans Journée américaine, Tom Lee, et au, auquel j'ai prêté des, des romans dans les romans américains, qui sont des romans écrits fictivement par deux euh, personnages. Euh, mais de la même manière, on n'a pas besoin de, le, de les reconnaître. Si on les a déjà croisés, alors il y a ce petit plaisir de la reconnaissance. Mais sinon, j'en je, dis suffisamment sur eux pour qu'on les, qu les découvre aussi. Euh, je crois que l'idée, c'était à la fois de nous faire rencontrer beaucoup de personnages, justement parce que ça nous avait tellement manqué, les rencontres. Euh, ça permettait aussi... Euh, d'aborder toutes sortes de, de thèmes. Enfin, voilà, il y a des personnages qui, qui ont des histoires d'amour qui s'interrompent, d'autres ont des histoires d'amour qui commencent, d'autres qui sont ensemble depuis longtemps. Il y, a, y a, ça parle aussi du monde du travail, de, de, de gens qui sont licenciés, de, il y a aussi un évaporé au Japon, ce qu'on appelle les évaporés, c'est ceux qui disparaissent un jour et qui vont revivre ailleurs sous une autre identité. Donc on a affaire à plein de situations, plein de personnages. Et en même temps, ce qui m'amusait, c'était la question du relais. Et j'espère que ça fonctionne comme un jeu dans le roman, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un personnage à l'autre parce que deux personnages se croisent. Simon et le maçon et son apprenti dans le café. Mais il y a aussi toutes sortes de relais. Ça peut être une mouche qui sort dans un appartement et qui entre dans un autre. Ça peut être une mouette qui remonte la scène et qui nous fait passer comme ça d'un personnage à l'autre. Et ça peut même être un papier d'emballage qui glisse d'une gaufre et qui va se retrouver au sol et qui est tout heureux de faire sa vie, et qui va nous emmener vers un autre personnage. Donc l'idée c'est aussi que le lecteur se demande euh, quel va être le relais suivant, qu'on soit un petit peu dans un jeu. C'est aussi un roman qui nous permet de voir beaucoup de paysages, aussi bien les plages normandes, on fait aussi un, un petit tour en scooter dans Paris, mais on va aussi au Portugal, sur le bord du fleuve Douro, euh, on va au Japon, dans plusieurs villes japonaises, on va en Amérique. Euh, et voilà, c'est aussi une façon de, de prendre à la lettre euh, l'image de la lecture comme voyage et, et de vous faire voyager dans tous ces espaces avec euh, le plus de liberté possible et de fantaisie possible. Oui, c'est cette chose aussi euh, extraordinaire que permet un livre qui est, est d'évoluer comme ça de manière, euh, de manière très libre. À un moment même, on s'accroche à une pensée qu'un personnage est, on, on, on voyage grâce à la transmission de pensées au-dessus de, de nuits, au-dessus de paysages japonais. Euh, L'idée, c'est aussi de célébrer cette liberté-là que, que le roman donne.